Alors, bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, nous sommes un, dans un lieu délocalisé pour euh, parcours de vie, mais en même temps, ça s'étend selon mes pérégrinations. Et aujourd'hui, on est à Beaufort. Et, et j'ai la chance de vous présenter un, un personnage local, un personnage atypique qui s'appelle Thierry Rolls, que j'ai rencontré à un moment donné de mes vacances. Et alors, c'était dans quelles conditions, Thierry, on s'est rencontré Eh ben temps très, très froid, ouais. neige. Et j'avais exposé quelques confitures devant ma petite boutique. Et donc euh, ce monsieur extraordinaire aussi a été un peu surpris par l'ambiance générale de la boutique et a demandé à me rencontrer. Et de ce jour, il eh ben, est né une autre belle relation que nous développons encore aujourd'hui au château de la Grande Salle, édité en... 1200 environ. Édité, hein, édité parce, oui. que parce que tu es éditeur aussi. aussi oui. Mais oui, on va y revenir. Euh, donc, Château de la Salle, effectivement, ça, tu m'en as parlé parce que la Grande, que salle, la grande hein, salle derrière. Et c'est ce truc là qui me fait penser que justement, tu m'en as parlé en premier, le Château de la Salle, ça t'a tout de suite renvoyé à quelqu'un à qui tu veux rendre hommage dans cette émission, qui est Donc, mon instituteur, Monsieur la Salle. Vous voyez, donc euh, 1957, et on est en 2022. Un petit parallèle quand même d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et donc ce merveilleux instituteur m'a enseigné les bases toutes simples de la vie, c'est-à-dire respect, environnement, nature. On était issu d'une famille de quatre personnes. Et donc euh, j'étais avec un frère jumeau, Rémi. Moi c'est Thierry. Et donc euh, nous avons toujours eu dans la tête l'enseignement de, de M. Lassalle concernant donc la mémoire et l'environnement, toujours... En ligne de mire, pourquoi ben, tout simplement à l'âge de 7 ans on est curieux et curieux de tout, je dirais donc tout ce que nous trouvions, mon frère et moi, dans la nature, nous le ramenions à l'instituteur, quel que soit le jour, l'heure, et dans ces moments-là, il nous recevait, nous expliquait, et en échange, c'était des cahiers, des crayons, et on n'était pas riches à l'époque, et donc toutes ces petites choses euh, rencontrées, apprises. J'ai essayé de les transmettre tout au long de, de ma vie, qui j'espère va encore continuer une bonne petite cinquantaine d'années. Hein? Et voilà. Donc, euh, une petite. Euh... Allusion à mon merveilleux instituteur et son épouse, Madame Laflare. C'est dingue quand même l'influence qu'ils ont sur oui. notre parcours de vie, tous autant qu'ils sont, les instituts, les profs. Voilà. J'en je, je, parle en conscience de cause parce que, pardon, plus j'avance, plus je me rends compte de la responsabilité que j'ai au niveau des paroles. Voilà. C'est terrible. Je ne pas entendre parler. Bref, ouais. donc ça nous ramène, ça nous ramène à l'enfance. Et là, on va pouvoir démarrer justement sur ta vie qui est quand même dingue, fantastique. Alors, ma mère trouve que je dis trop souvent dingue, donc qui est fantastique. Et on va recommencer au niveau de l'enfance, justement, à tes 7 ans où tu es curieux, etc. Et comment se déroule ta vie ici Et pour que tu sois revenu ici, parce que tu as été à Paris il y a un temps, etc., tu vas nous raconter. Mais comment ça se passe dans l'enfance d'abord, ta passion, tout ça, comment, enfin, tu es curieux, vas-y, à toi. Voilà, Eh bien écoutez, ça démarre tout simplement. Hein. Donc j'étais aussi amoureux de la pêche, et de la pêche à 7-8 ans, on allait dans les... Les turbines, hein, il y avait une turbine hydroélectrique, hein, très très dangereuse. Même à 20 ans, vous n'y allez pas, mais nous, on avait 7 ans, donc euh, pas de danger. Et donc, on allait pêcher dans des coins improbables, dingues même, je dirais. Arrête. Et voilà, donc, ben, le poisson que nous pêchions, ben, on allait le vendre le soir aux gens du pays. Et j'ai toujours eu cette relation de découverte et en même temps de donner, parce que la plupart du temps, c'est donner, hein, c'était des francs symboliques. Mais c'était en fait de partager mes découvertes toujours au fil de mon enfance. Et donc euh, à partir de ces échanges, après j'ai fait donc euh, beaucoup de, de relations avec mon instituteur, hein, aussi bien après dans le sport. Et après je passe à l'époque, avec toujours l'enseignement de mon institut, je passe à l'école euh, du CAP, de la vie on va dire, là où je commence aussi à apprendre la vie. Et toujours avec cette... Euh, ça fait de quoi c'était un CAP de cuisine. Mais et à l'époque... Tu avais une passion particulière pour ça Pas du tout. La pâtisserie surtout. Ok, d'accord, donc on est bon. Il y a quand même une base. On est d'accord. Ah ouais. Et ben oui, parce qu'à l'époque, le CAP cuisine engendrait pâtisserie, okay. boulangerie, glacier, serveur, barman, d'aptitude, compta. C'était un CAP multitâche, on va dire. Et ce merveilleux aussi, et je reviens encore à M. Lassalle, et ben là j'ai rencontré mon maître de stage, d'apprentissage en même temps, M. Closset qui était meilleur ouvrier de France et j'ai toujours suivi dans, mes, dans ma cuisine mais surtout pâtisserie et j'allais souvent avec lui faire des extras en fait je travaillais tout le temps, hein, la nuit, le jour et donc ça m'a permis aussi de découvrir les méthodes de cuisson qui m'ont servi même maintenant encore à faire des confitures mais ça c'est une autre histoire. Ok donc on passe le CAP, ça tu le finis mmh. et, et même avant donc de finir le CAP vu une, la façon dont dont les professeurs nous inculquaient les, les savoirs, ben j'ai été contacté par le, la Régie Nationale des Usines Renault à l'époque, en 67, j'ai donc 15 ans, et me propose un, chef de cuisine, un poste de chef de cuisine à Kélus, le château de Kélus, dans le Tarn-et-Garonne. Ça te fait le grand basculement là Le grand basculement, ah ouais. parce qu'à l'époque, le train met pas 3 heures, mais une journée, et quand vous avez 15 ans, vous partez dans un château inconnu, faire une colo pour la régie Renault et que vous rentrez dans la merveilleuse bâtisse et que vous voyez que l'eau vient d'être installée, et que vous n'avez rien pour travailler, et bien vous vous débrouillez. Et c'est là que j'ai commencé à me débrouiller seul. Et donc je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Seul dans un endroit où il n'y a même pas de procédure d'électricité, ça va être compliqué. Et bien c'est là que je me suis débrouillé, j'ai fait un petit... Euh un petit rapport à la direction, quand même, il y avait deux, un directeur, une directrice, quand même pour la colo. C'était pas, pas une petite colo. Je leur ai dit, écoutez, ça va pas le faire, on va trouver une solution. Le matin, amenez-moi 4 cinq enfants, s'il vous plaît, qui avaient mon âge, quand même, puisque j'étais aussi bien presque dans la tranche d'âge. Ben, vous me les amenez, et puis ils vont m'aider en cuisine. Très bonne idée, on me dit. Très bonne idée. Et de là, démarrer une complicité avec les enfants, mais aussi après, je me suis aperçu que les moniteurs avait besoin aussi, le soir vers minuit, d'une pause, préparer la réunion du lendemain. Donc j'ai proposé dans la chapelle du château, pas, pas celui-là, hein, à Kélus, hein, eh ben, de faire un cinquième repas, avec soirée dansante jusqu'à 2h du matin. Et à l'issue de cette colo, je ne me souviens absolument pas comment je me suis débrouillé pour faire la cuisine, mais alors, par contre, les rapports humains ont été magnifiques. voilà et c'est une, une expérience que beaucoup de gens devraient faire un petit peu dans leur vie parce qu'avec rien on pouvait faire de grandes choses Voilà, impressionnant, donc là-dessus tu me <rire> ouais impressionnant, ça pose son monde donc tu me termines ta colo euh, à 15 ans après tu reviens ici je suppose non euh, j'étais dans l'est de la France à l'époque ah c'est le moment où tu commences à barouder de partout voilà, voilà. Mmh. et donc je pars dans le Jura après à l'armée puisque l'armée aussi c'est une belle expérience hein. même si euh, vous apprenez euh, la vie euh, moi j'ai devancé l'appel, donc je suis parti très tôt, je suis parti à 18 ans dans la marine, alors qu'à l'époque c'était plutôt des gens qui, qui repoussaient le service militaire jusqu'à 25, donc j'étais un des plus jeunes. Et je peux vous assurer qu'être très jeune dans une base militaire, il faut être costaud pour supporter. Pourquoi la marine, alors qu'ici on est, à, on est à, pas très très loin de Chamonix, donc il y a blueur de, de, de, de montagne, mais pourquoi la marine et comment tu t'es débrouillé pour partir là-bas alors que tu avais tous les chasseurs alpins ici. Oui, mais j'étais encore pas ici. J'étais encore pas à Beaufort. J'étais toujours dans l'Est. en fait, on est parti sur cette hypothèse de Beaufort, mais en fait, tu viens d'où De l'est de la France, donc vers Saint-Dizier, voilà. pas loin de Chaumont 3. Et donc, à l'époque, j'étais très, très passionné de foot également. Et donc, le sport m'a bien aidé aussi dans la vie pour surmonter beaucoup de, de difficultés, on va dire. Tu finis l'armée, ça voilà. se passe pas mal quand même, tu as fait 2 trois choses, ouais. plus la marine, tu vas sur le bâtiment ou pas euh, Je devais partir sur le Jeanne d'Arc à l'époque, ouais. quand j'ai vu la vie, puisqu'ils nous ont montré une, un film, il n'y avait pas de vidéo à l'époque, bon, bah, rien que la vidéo, le film, c'était bon, j'ai compris, je ne suis pas parti. Voilà. Je suis resté à terre, hier, à, à la base aéronavale, bah, j'étais pas mal en fait, on avait la plage à côté, c'était un peu des vacances, mais quand même, dur. Ok, donc tu finis ton service militaire, tu as 19 ans ouais. Et après. Et, et après bah je pars dans le Jura. On n'est pas encore à Beaufort. Hein. On s'en ah, rapproche un hein, petit à petit. Hein. On, y, a, on ouais. y avance un peu dans la moyenne montagne, dans le Jura. Et donc, bah, toujours passionné de sport et aussi par la pâtisserie, donc je, je deviens pâtissier dans un village de vacances qui accueillait mille personnes. C'était à Lamoura. Et on a été un des précurseurs donc, à lancer la Transjurassienne qui est mondialement connue maintenant. Alors c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas Ce qu'ils font. On arrive à Beaufort bientôt et donc passionné par le ski, donc on a commencé à faire la France jurassienne avec des moniteurs qui étaient aussi, qui travaillaient à, comment, à la, pas, aux douanes, voilà, aux douanes. Donc c'était une belle expérience et en même temps c'est là que j'ai découvert la photo. Est-ce que j'ai vu ton appareil tout à l'heure, Voilà. effectivement, alors raconte. Voilà, j'ai découvert la photo avec le comptable. Le comptable et l'établissement étaient passionné de photo. Moi j'étais à, à l'époque, je faisais de la photo mais pas comme... Euh, il m'a appris, j'ai appris à développer les films, et monter mes films. Et la découverte est toujours partie avec l'appareil photo, développement jusqu'à 2-3 heures du matin. Et je prenais en photo les gens dans le village de vacances que j'exposais le lendemain. Donc ça faisait des journées assez longues, environ de 20 heures par jour. Mais ça a été toujours un petit peu mon chemin, ça. Hein. La vie est trop courte, on n'en a qu'une, alors allons-y. Ok, donc franchement ça se passe vraiment bien, beaucoup de contacts humains tout ça, à fait clairement c'était vraiment, c'est ouais. quand je t'ai rencontré d'ailleurs c'est ce, ce qui m'a marqué, c'est ouais. ta manière de contacter naturellement les gens et directement les gens et de sauter sur tout ce qui passe du genre bonjour bonjour bonjour voilà. et ça fonctionne parce que tu as ce contact humain qui est dingue voilà donc tu termines ton village vacances à la Moura et là je pars donc en région parisienne de 95 à 2019, euh, 20, 2020, euh, non, non, non non, on est encore beaucoup plus en, en arrière hein. là donc euh, je pars du côté de Chambord où je travaille à Lille Adam dans l'Oise, une certaine période de ma vie. Et après je quitte cette période de région parisienne que je n'aimais pas trop, je trouvais que la nature était pas trop belle. Donc je suis parti en Maurienne, au Carélis, Chef de cuisine aussi, donc au Carélis, où je reste un certain temps, environ deux ans. Et je vais faire la saison d'été à Arèche en 78. Et là je me rapproche tout doucement de Beaufort. Et là, je suis un des premiers également à lancer l'idée de courir en montagne. Donc je faisais beaucoup euh, à Rech, l'ac du Clou en courant. Et le meilleur moyen, c'était la descente. Là, vous apprenez ce que c'est que de courir sur des pierres comme des chamois. Et on me prenait un petit peu pour un barjot. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des copains pour venir avec moi courir. Donc ça, on est en 78. Et en même temps, ben, les rapports humains ont fait que j'ai commencé avec la photo à prendre les gens du pays. C'est ce voilà. que j'ai vu. Alors, je crois que tu en as quelques-unes, il me semble, des photos du voilà. pays. Ouais. Si tu peux les montrer, donc, euh, que ce soit voilà. ici, à, ici ou ici, à, aux caméras. Voilà. Ouais, elle est belle. Voilà. Donc, Alors, elle, cette dame, c'est qui C'est Madame Bochet, prise en 80. Je regarde derrière parce que les dates. Il est temps que je l'appelle. J'ai l'ai la mamie des champs, mais j'ai hésité, je voulais l'appeler la Madone. Et je me suis dit, bon, la Madone, ça fait un peu présomptueux. Donc, la mamie des champs, c'est Madame Bochet. Quand vous voyez son âge, 84 ans, vous vous dites. Que dans la vie, les EHPAD, c'est pas fait pour nous. Et en as fait plein comme ça. Voilà, et, et ça, c'est des maxi-cartes, parce que je trouvais que les cartes postales, c'était trop petit. Donc, je me suis dit, en faisant des grandes, on peut en faire des tableaux. Mmh. Voilà. C'est toujours une petite euh, allusion à la, de, à la mémoire de tous les, les personnages que nous rencontrons. Et bah, j'essaie de, le, de leur donner une vie éternelle, on va dire. Ça peut-être un peu présomptueux. Bon. Mmh. Vous voyez, 84 ans, bah, elle existe toujours bien qu'elle soit décédée depuis 20 ans. Donc t'en en fais vraiment une, quasiment un métier, voilà. parce que j'ai vu le nombre de photos que tu as. Euh, tu avais prévu un temps, d'après ce que j'ai vu aussi, de, les, de faire des ventes de ça, mais plus tard tu sais, tu as plein ton placard de ces Oui, des oui, Oui, bah, c'est tu... les cartes postales qui ont été mmh. à l'époque euh, en proposition, donc dans les maisons de presse et tout, mais comme je suis reparti à Paris, bah, j'ai laissé tomber. Et, bah, vous savez, le métier d'édition, c'est pas facile, donc euh, il vaut mieux avoir un métier où, où on gagne de l'argent quand même, parce que la photo, c'est comme aussi peut-être un peu vidéaste euh, bah, ça rapporte pas beaucoup à moi d'avoir un gros sponsor derrière c'est pour ça qu'entre temps bah, j'ai fait ça, ça. alors qu'est-ce que c'est Ça. tiens donne je vais les montrer ça me va bien alors ça c'est pour un hommage à un peintre qui avait fait des fresques dans un restaurant 350 mètres carrés de fresques représentant la Savoie c'était monsieur... Je... Chafardon. Monsieur Chafardon, a un a très très grand peintre et malheureusement toutes ses fresques ont disparu dans l'incendie du restaurant. Voilà. Et j'en ai gardé, donc j'en ai, ai fait des sets de table avec son accord bien sûr. Et l'idée ben, en fait c'était de mettre un petit peu de vie dans les maisons de retraite. Parce que j'appelais ça l'art à table. Voilà. C'est très bien parce qu'en fait tout est axé visiblement, enfin même taxé. Non, je pensais vraiment à la question de la valorisation du patrimoine. Aussi, bien sûr. C'est vraiment mmh. la, la ligne directrice depuis tout petit où tu m'en parles, où tu as grandi justement dans des zones et tu as cherché à faire local. Mmh. Ouais, c'est quand même fascinant ça. Et euh, donc ça, c'est ta propre édition en auto-édition. Voilà, tout à fait. Donc, bon, bah, ça marche, ça marche pas. Mais en même temps, très... j'aime beaucoup. Parce qu'il y a un côté artistique voilà. et qu'il faut donner, c'est ce qui y a de mieux pour les gens, de voir des choses belles, de se rappeler. Mmh. Enfin, c'est essentiel, je pense, à la vie aujourd'hui. En plus, le Covid est passé par là et ça nous a un peu permis de relativiser et de réfléchir sur nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mmh. Tu finis, enfin tu finis, tu mets ça entre parenthèses parce que Oui, parce que euh, en fait, euh, ouais, je suis un petit peu multitâche parce que toujours en revenant à Monsieur Lassalle, mon ouais. merveilleux instituteur, il m'a appris aussi une chose fondamentale, c'est le recyclage. Tout ce que nous trouvions, genre métaux, eh ben on allait les vendre. À l'époque, il y avait beaucoup d'aluminium. Et ceux qui se souviennent, ben, il y avait beaucoup de boîtes de conserve qui étaient en alu, genre toutes les poudres à l'air. Enfin bref, Et il y avait aussi des fameux tubes d'aspirine en aluminium que nous avions un petit peu détournés en explosifs, mais ça, faut ne pas le dire. Mon papa adoptif nous a appris la manière de faire des explosifs, donc on utilisait ces petits bâtons de dynamite. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le recyclage permet aussi beaucoup de choses. Okay. Parce que le salpêtre, vous en avez besoin pour le. Oh. Bon, Donc, là-dessus, tu, tu remontes à Paris. Et donc, j'épouse, entre-temps, euh, la fille du boulanger, M. Gachet. Donc. Et Mme Gachet, Laure. Mais que tu avais rencontré où parce Au que... tennis, En te un petit peu. À Paris. Euh, non, à Beaufort. Ah ben, on est Quand j'étais à Arèche. Parce que donc, donc, rêche, Laure gâché de son prénom de jeune fille, qui est effectivement une famille euh, assez connue effectivement, de Beaufort. Oui. Et donc tu la rencontres comment eh ben, dire, Tu communiques comment pour rentrer, pour aller la voir Oh là c'est compliqué ça, parce que ça c'est encore une autre histoire. Si vous connaissez Roméo et Juliette, il bah, y a un petit côté Roméo là-dedans. Et donc bah, je la rencontre sur les cours de tennis, parce que Laure était donc euh, maître nageuse à Beaufort, bon, très sportive, moi aussi. Et un jour en cours de tennis, je la rencontre. Et notre relation démarre timidement, on va dire timidement. Ce qui était plus compliqué, c'était de rentrer dans la maison gâchée. Parce que, voilà, à l'époque, on ne rentre pas comme ça chez les gens. Maintenant, avec Internet, c'est plus facile. Et à l'époque, ben, vers 2-3 heures du matin, après mon travail, de photo ou de pâtisserie ou autre, hein, ben, j'en sais des cailloux au carreau pour avoir l'autorisation d'entrer. Voilà, une petite page romantique, vais... on va dire. Donc là-dessus, tu remontes avec elle, dans ce cas-là, à Paris Voilà, et nous partons à Paris, donc euh, à côté d'Orly, puisque Laure était donc hôtesse euh, responsable des ventes à, à Orly, et donc euh, nous avons bâti notre deuxième famille, puisque nous avions eu chacun de notre côté des enfants, et nous bâtissons donc une nouvelle, euh, nouvelle liaison, et de cela est né deux enfants, deux autres enfants, qui sont maintenant un petit peu aussi euh, dans la région de Toulouse. Ok, et toi tu vas travailler où pendant ce temps Et eh bien moi je travaille à Rungis. C'est-à-dire au grand marché Au marché de Rungis. Et donc bah oui on a tous les produits sur place, ouais. c'est très intéressant. Et quand on a démarré donc cette activité, il y avait un très beau restaurant qui était en cours de reprise par un restaurateur. Et nous sommes partis de zéro. De zéro aussi bien traditionnel, cuisine traditionnelle, que gastronomique, que chef. En fait j'ai réuni toutes mes différentes expériences pour faire de ce restaurant dont j'étais salarié hein, et ben un petit peu un endroit multitâche, multiforme, multi ce qui a permis en, en l'espace de 10 jours de remplir toutes les cases à 100% du restaurant, aussi bien en gastro, bar que self puisqu'on était à peu près à 180, 200 couverts, voilà, pour le midi et à cette époque, euh, voilà, les journées étaient très très longues, ah ben, 4 h du matin, 15 h <rire> Voilà, à ceux qui veulent bosser dans la cuisine, je déconseille maintenant parce que... Les... C'est un des problèmes actuellement, oui, effectivement, euh, parce qu'ils en trouvent moins, parce que ben c'est vrai que c'est oui. quelque chose d'extrêmement de difficile, on le sait tous, hein, et que mmh. c'est pas très bien payé, voilà. donc c'est vrai que les choses faut sont aimer. en train de changer. Passion. Et puis en plus, oui, il faut aimer effectivement pour la cuisine, vraiment. Ouais. Ouais. Voilà. donc ce côté passion, Mais ça t'as ce côté-là qui, qui perdurait, voilà. donc tu te fais tes 15, ouais, 15 tes 20 ans à Rungis. Euh, oui, tout à fait, donc, puisque donc euh, l'histoire de la boulangerie s'est malheureusement arrêtée euh, en je crois en 2006, avec le, la vente de la maison, du fonds de commerce, et le décès de grand-père. Et donc nous avons rapatrié Mamie à Paris, euh, pendant sept ans elle avait vécu avec nous, et donc nous sommes restés un petit peu avec la Mamie pendant toute cette période euh, on va dire de mise en dormance du, du fonds de commerce de Beaufort. 2019 arrive, vous le savez tous, c'est le Covid. Ouais, ouais, et toi, le COVID. Alors, alors le Covid, voilà. c'était donc l'enfer, mais en même temps, période de… Covid. <rire> <rire> je t'adore. Période de Covid, donc période de questionnement, de basculement pour ouais. beaucoup de gens, effectivement. On en est vraiment sur une thématique du basculement chez toi, ça, ça se fait tout le temps, ouais, ouais. <rire> j'adore. Mais je suis habitué. Oui, mais je comprends bien. <rire> donc là-dessus, tu te dis, enfin euh, tu te dis et vous vous dites en fait, hein, parce que vous êtes deux ou même plusieurs à vous dire, qu'est-ce qu'on fait Voilà, du temps. Parce que le temps, ben voilà, on en revient toujours à ça, on peut laisser passer le temps ou être un acteur du temps et donc on a décidé de bouger. Et en bougeant, ben, on s'est aperçu qu'il y avait des belles plaines malgré qu'on soit en région parisienne et on a découvert un ancien verger. Verger qui ravitaillait à l'époque Versailles avec les maraîchers qui, qui partaient en brouette. et nous en, en farfouillant, en parcourant, en cherchant, en étant curieux, on a découvert ce fabuleux verger de 1780, à peu près, hein, je n'étais pas là. Et Tous les jours, nous avions à peu près 20 à 30 kilos de fruits que nous ramassions. C'était un verger communal aussi. Ça, il y a à ouais. côté, mais celui-là était oublié. Oh. Comme oh. le château de Beaufort, oui. C'est ça. Le château de la Grande Salle, beaucoup de gens passent devant, mais ne le voient pas. Parce qu'il faut être curieux. On revient toujours à ça. Et les gens, quelques gens passaient devant nous en cueillant les pêches. Je jamais vu les pêches de cette couleur, de ce goût. Et ils nous regardaient, mais voilà, sans aucune envie de cueillir. Mais nous, si. Et de là, et ni l'idée, on en fait quoi, des fruits C'est bien beau d'avoir des fruits. Et bien, le côté pâtissier est revenu, ma femme aussi, qui a des idées aussi, aussi dingue que moi, et bien, on a décidé de faire des confitures, de la vraiment cueillir au cœur de la nature. Et bien, il manque encore un truc, si vous réfléchissez bien, c'est qu'il faut des pots. Et les pots, ça coûte cher. puis, comme je n'ai pas eu beaucoup de pots dans ma vie, je me suis dit, la nuit, eh ben, je vais faire les caisses de verre dans le village. À 2-3 heures du matin, avec une pile électrique, je faisais les caisses et avec 3-4 sacs, grands sacs Carrefour, vous entendiez passer. Ah ouais, c'est-à-dire tu passes pas inaperçu, on t'y pas. Hein. À 3 heures on du fait... matin, vous, vous entendez quelqu'un qui fait des bruits de verre. Bon, j'aurais pu avoir la police, mais j'ai toujours été très très bien on avec les bon verres. En fait, hein. Et voilà, et ben, la journée, on lavait les pots, désaffectés et on a commencé nos premières confitures comme ça pendant le Covid. Merci le Covid. Vous voyez que ce n'est pas tout négatif. Et de là à Paris, ben, j'ai eu beaucoup de clientèle qui ont été intéressées par mon produits. Et nous arrivions à vendre par euh, 60 pots pour les mêmes personnes qui trouvaient vraiment des goûts différents de ce là Alors tu as l'avantage aussi pour tes confitures de varier, c'est-à-dire que, voilà. que tu les curiosités, c'est-à-dire que tu ne restes pas sur un seul côté type. C'est le côté l'or. Ok, de tout ce mélange de produits. Voilà. Euh, ouais. Et là, même le packaging, il est fin, il est très beau. Tu as une créativité là-dedans aussi. Oh, qui ben est... On s'amuse. Oui, c'est ça. On voilà. s'amuse. En fait, on ne fait pas de la production, on fait de l'amusement. Ça nous distresse. C'est comme la photo, vous savez. On passait des fois deux heures sur une photo. Imaginez le temps que vous passez pour faire une photo correcte. À l'époque, c'était les salles de bain. Bon, ben la confiture, vous en faites pareil. En fait. Il faut que tout soit fait dans l'art et le respect. C'est art, respect, nature. Ça n'en sort pas. Hein. C'est pour ça que je reviens à mes petites photos. Mais cette de table. Regardez, derrière. La, la ouais, devise issue donc de mon merveilleux instituteur. Ne jetons pas, ne jetons plus, trions, recyclons. Un trésor à cacher dedans. Et ça, vous le mettez à toutes les sauces. Aussi bien notre rencontre avec Olivier, ce qu'il en restera, on ne sait pas. Oui. Mais ça existe. Et ça existera toujours. Bon, bien, maintenant qu'on a fini de pleurer, ouais. <rire> <rire> euh, ce qui est très bien, c'est que donc, les confitures, ça ne t'a pas tu continues toujours, et c'est vrai qu'en plus c'est très local ici, très patrimonial, donc c'est oui. vrai que c'est top. Effectivement, oui. pour moi, tout se lit dans ton oui. parcours, hein, de toute oui. façon. Et donc, euh, là-dessus, vous dites on va vendre la maison à Paris, voilà, ce que tu m'as dit, pour réintégrer Beaufort suite au Covid, pour avoir, enfin, ce qu'on dit généralement, c'est donner un sens à la vie, c'est-à-dire redonner un sens oui. et être plus près de la nature, parce que, effectivement, toi comme Laure, je pense que vous étiez vraiment né dans proche de la nature, et ça vous manquait, il me semble, oui. d'après ce que tu m'en as dit. Oui. Tout à fait. Et alors Et alors ben écoutez, <rire> Et, <alors> <rire> et bien écoutez, oui, de cette passion commune, on a envie de transmettre aussi notre savoir, de le faire connaître, et aussi la méthode, parce que la méthode, vente pour vendre non, on a créé un petit peu un esprit de partage, d'originalité avec une chef des ventes que j'ai nommée Julie, qui est une petite poupée métal, qui est très gentille, avec un CDI direct. Et c'est elle qui s'occupe des ventes dans la boutique puisqu'on a trouvé un concept, où les gens achètent et payent directement à Julie, qui répond toujours avec un grand sourire, et les gens mettent les sous dans la boîte aux lettres qui est juste à côté d'elle, et elle vous indiquera où se trouve d'ailleurs le château de la grande salle. Donc on veut créer aussi dans ce bâtiment ben, un lieu de vie qui est actuellement ben, disparu, il n'y a plus rien dans cette rue, et de ce bâtiment, ben, on veut en faire, un pas un paradis, c'est trop, mais au moins un lieu de vie, de faire revivre le quartier, et ceux qui peuvent... Euh, nous aider aussi, bah, ils peuvent venir. Hein. Si vous êtes artisan, artiste, on va créer des locaux pour vous. Et après, on verra ce que on pourra développer ensemble. Voilà. C'est très bien. Et toi, donc maintenant, si tu me fais un, un retour sur vie avec des anecdotes euh, importantes qui t'ont marqué, tu me dirais lesquelles. Si tu en as trois à choisir. Hmm. Alors, la plus importante de ma vie, bah, c'est de ne pas avoir connu mon père ni mon grand-père. Hein, puisque mon grand-père est parti au Canada, donc j'ai encore des mâles euh, qui partaient sur les bateaux. Et donc grand-père est parti en 1895 au Canada, dans la province d'Alberta, à Calgary, faire l'élevage de chevaux. Et quand vous regardez aussi dans mes photos, sachant que je n'ai pas connu du tout l'histoire de grand-père, hein, bah, j'avais toujours dans ma tête la passion des chevaux grand-père donc j'ai appris euh, en, 1800, en 1980 que mon grand-père était donc éleveur de chevaux à calgary voilà donc ça c'est une première euh, histoire de ma vie que je n'ai pas connue, mais qui reste gravée quand même quand hein. vous n'avez pas connu ni votre père ni votre grand-père ça, ça marque après bah, ça a été la rencontre avec Laure qui euh, ensemble ben bah, on, on fait des choses et on continuera à faire des choses aussi toujours dans le respect de, de l'homme un peu tôt, côté humaniste aussi et création. création. J'aime bien aussi beaucoup la création parce que de la création on peut faire tellement de choses. Regardez, ça c'est moi. Avec mon frère bon. Jumeau. Et ça c'est création de 89. Donc un petit coffret de savoir que j'avais fait avec mes cartes postales pour en prévision des jeux de 92, des jeux d'Albertville. L'idée c'était de mettre de la pub au dos. Bon j'ai rencontré les gens du cojo, ils m'ont dit c'est bien. J'en dis pas plus. Bon bref, ça reste collector. J'ai quand même rencontré avec ce coffret que j'ai dédicacé à devinez qui, Pas derrière l'église, je l'ai rencontré, mais au château, au château de Conflans, à Albertville, parce que j'ai travaillé aussi aux Jeux Olympiques. Ouais. Et donc bah, j'ai rencontré Marie-Gabrielle de Savoie dans son joli cabriolet blanc, en cuir. Et je lui ai dédicacé. Et Marie-Gabrielle était très contente de rencontrer quelqu'un d'aussi original. Donc voilà une petite chose de la vie donc ça c'est la deuxième, ouais. et bien la troisième c'est maintenant, et c'est maintenant, et je dis toujours qu'on a une vie, et bien il faut la vivre à fond, alors euh, ben, venez voir, venez nous voir à Beaufort, ensemble on peut faire des tas de choses encore. Merci, c'est très intéressant, je te remercie beaucoup, est-ce que tu veux conclure par quelque chose, par euh, un conseil patrimonial du coin Un conseil patrimonial ouais. Ben... Parce que toi tu connais beaucoup de choses ici maintenant. Oui, oui, ben, ce que je voudrais, et il paraît que c'est dans les... dans les sphères de la mairie, mais parce que j'avais eu le projet avec Laure quand on s'est rencontrés, c'était de rénover ce château. Regardez comme il est beau. Et donc on a eu les mêmes idées mais on ne se connaissait pas et Laure aussi avait eu l'idée de, de rénover. Ben, il paraît que ça va se faire, peut-être ça se fera. Ça, ça serait très bien effectivement une valorisation puis en plus ça permettrait à certains artisans locaux de travailler ouais, dans le respect ouais. à l'ancienne je pense à Guédelon mais je pense à d'autres châteaux ou d'autres euh, monuments qui sont... parce que Guédelon est né ex nihilo mais il y a plein de, de monuments qui sont restaurés actuellement et il y a plein de gens qui, de communes qui s'y mettent et effectivement ça permettrait de valoriser beaucoup ce patrimoine parce que c'est vrai que la région est très belle et tu t'y plais beaucoup voilà. et sais. sans oublier aussi quand même que ce château eh bien, il y a Henri IV qui est passé par là. Euh, il a dormi une nuit ici pendant les guerres euh, franco-savoyardes. Alors, il ne vous dira pas bonjour, mais vous pouvez lui Par contre, vous pouvez lui dire bonjour. Parce qu'il y a encore une princesse qui vous attend. <rire> Je te remercie, Thierry. Merci, Olivier. À bientôt.